Euh, le projet est en plusieurs volets, donc euh, cette année, on avait là un essai d'occultation, un essai de fertilisation, un essai de sarclage et un essai de renchaussage. C'est un projet qui est sur euh, plusieurs années, donc ici c'est la deuxième saison, probablement qu'il va y avoir une prochaine saison. C'est un projet qui est fait en partenariat avec euh, l'IRDA. Euh, qui ont aussi là, des parcelles à Saint-Bruno. C'est aussi un projet là, financé par euh, le programme Innovation. L'essai occultation qu'il y avait cette année, on a mis des, des, des bâches euh, d'ensilage, donc des toiles en plastique, à l'automne sur une partie du, du, du projet. Et l'autre partie, on a simplement préparé les buttes à l'automne. Et euh, au printemps, on a fait la comparaison de, de, de, de… On a fait le semi en même temps sur les deux, sur les deux traitements. Donc au printemps, après avoir enlevé la bâche sur le, sur le traitement avec une bâche, on a fait le semis en même moment sur les, sur les deux parcelles et on a comparé l'influence sur la pression de mauvaises herbes là, entre, les, entre les deux pour voir s'il y avait un, un effet intéressant à installer une bâche à l'automne pour euh, réduire la pression des mauvaises herbes et puis euh, pour, pour devancer, devancer la saison. Ensuite, pour le projet de sarclage, c'est un projet qui, euh, qui vise à comparer différents outils de précision. Pour le cerclage en, en début de croissance, donc alors que les carottes sont jeunes. Donc on va avoir plusieurs outils désherbage. On va utiliser le cercleur à cage, le cercleur du haut avec, avec deux disques à l'avant et deux disques à l'arrière, et le cercleur du haut avec deux disques à l'avant et les dents à lièvre qui vont venir euh, trancher le sol. Pour chaque type d'outils, il y a différents ajustements qui ont été utilisés. Donc euh, soit 2,5 cm chaque côté du rang ou 5 cm chaque côté du rang. L'idée de ce sous ce projet-là, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une influence avec un cerclage trop près sur la qualité des carottes vendables. Donc, euh, l'hypothèse, c'est que si on travaille trop près les carottes, il va y avoir là, des, des déformations qui vont se percevoir là, à la récolte. Donc, quand les carottes sont très jeunes, les racines là, sont, sont fragiles, puis c'est à ce moment-là que, que, que ça forme finalement là, le, la carotte. Donc, euh, on, on vise à comparer, à comparer ces différents outils-là. On va aussi prendre des mesures sur la densité des mauvaises herbes. Donc, euh, après avoir fait un cerclage sur les différents traitements, on fait un décompte des, des populations de mauvaises herbes euh, autant au niveau de la quantité que les, euh, les variétés pour le documenter euh, et euh, pouvoir avoir des données analysables là, de la performance des différents outils là, autant sur la zone cerclée que sur la zone qui n'a pas été cerclée là, pour s'assurer qu'on n'a pas des, des parcelles là, avec une population de mauvaises herbes très différente. Dans chaque, euh, dans chaque dans chaque traitement, il y a toujours un témoin qui a été désherbé là, manuellement là, tout au long de la saison euh, pour avoir là, une point de référence sans aucun outil euh, euh, mécanique. Ensuite, il y avait le projet Renchaussage. Donc, euh, ça, c'est les techniques de cerclage qui sont utilisées un, un peu plus tard, alors, alors que la carotte là, a le stag de 4-5 feuilles, c'est-à-dire une carotte là, qui fait environ 10 Une carotte avec le feuillage d'environ 10 cm de haut, alors qu'on est capable de renchausser la carotte pour contrôler les herbes sur le rang. Donc, on a comparé le renchaussage avec euh, des doigts cresses installés à angle pour permettre là, un déplacement de la terre, le renchaussage avec les euh, disques de 10 cm sur le sarcloir euh, du haut, et le renchaussage avec des disques de 25-30 cm qui sont installés sur le cercleur sur le à conduite là, derrière, euh, derrière un tracteur. Donc euh, ça aussi, il y a eu différents, différents traitements par, euh, par outil. Donc euh, Dépendant des, des, des outils, c'était soit entre 2 euh, cm de terre qu'on rajoutait sur le rang, d'autres que c'était 5 cm. Bref, c'est pour comparer la performance avec différents ajustements euh, d'outils. Puis encore une fois, là, on va euh, euh, prendre des mesures là, euh, au niveau du rendement, pour savoir s'il n'y euh, a pas une un influence sur le rendement, rendement de, de, de renchausser trop finalement. Rendement, toujours le rendement euh, vendable. Donc, on va faire un décompte de, de, des carottes là, qui sont vendables versus les carottes euh, déclassées. Il y a aussi un essai fertilisation euh, avec euh, du fumier de poulet euh, granulé. L'idée était de comparer si on pouvait se passer du fractionnement. Donc euh, ça a été comparé soit en mettant 100% la dose avant le semis, ou soit en mettant une partie de la dose avant le semis et le reste là, euh, au sarclage après, euh, après la levée. Oui, donc le système de culture qui a été choisi pour ce projet-là, c'est euh, des cultures sur billons. Donc euh, nos billons sont espacés aux 30 pouces, euh, qui est pour, euh, disons, euh, c'est la méthode la plus, euh, la plus commune, en tout cas, c'est comme ça qu'a été basé le projet, pour euh, faire des carottes là, euh, qui, sont, euh, qui utilisent des outils similaires là, pour, euh, voyons, pour les fermes qui sont en grande culture, qui font souvent là, euh, des euh, maïs, soya et autres légumes là, avec le même espacement. C'est aussi un espacement qui est utilisé pour euh, la récolte de conservation, pour avoir du gros calibre et pouvoir faire une récolte euh, mécanisée. Il existe d'autres systèmes, là, mais c'est ce, qu ce qui a été là, préconisé là, pour, euh, pour ce projet-là. Euh, L'intérêt de ce projet-là pour les producteurs, c'est vraiment de, de réaliser c'est quoi les, euh, les techniques de désherbage qui vont être le plus efficaces. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de désherbage encore à la main. Puis ça vient vraiment euh, mettre en péril vraiment la rentabilité de cette culture-là. Euh, donc d'aller essayer différents types d'équipements avec euh, que les producteurs n'ont pas nécessairement la chance d'essayer, comme euh, les cercles à cage qui sont pas vraiment euh, euh, communs sur les fermes. Ça peut vraiment permettre d'aller chercher euh, des nouvelles innovations sur les fermes euh, à plus faible coût. Là. Les entreprises n'ont pas tous l'opportunité de faire autant de tests chez eux. Euh, donc euh, ça va vraiment permettre des avancements importants là, pour, euh, pour cette filière-là. Donc on a ici le cercleur à cage. C'est à la base un cercleur à cage utilisé en maraîchage, donc euh, pour des planches là, de 48 pouces, qu'on a adapté ici pour le projet, pour faire deux billons à la fois. Donc, le principe du cercle à la cage, c'est qu'on a une série de cages à l'avant, une série de cages à l'arrière, qui sont reliées avec une chaîne avec le différents diamètres là, de, de roues dentées, qui fait que le, les cages en avant vont tourner euh, deux fois moins vite que les cages en arrière. Donc, les cages en arrière vont comme freiner puis faire un travail de sol pour actionner les cages en arrière qui vont tourner deux fois plus vite et pulvériser le sol. Ça fait un travail de surface sans, euh, sans renterrer. Les cultures parce que ça brasse le, le sol d'avant vers l'arrière. Pour, euh, pour le projet de recherche, on a utilisé deux espacements. Donc, le sarcleur, euh, les, les cages de droite étaient mises à un total de 10 cm, donc 5 cm de chaque côté du rang. Et celui-là de gauche était mis à 2.5 de chaque côté pour un total de 5. Donc, on faisait les deux traitements dans un seul passage. Donc ici, on a le, le tracteur euh, Tillmark, qui est un tracteur là, ventral euh, pour, euh, adapté pour le maraîchage. Donc euh, on a un porte-outils ici avec les cercleurs euh, du haut. C'est aussi des outils là, qui ont été utilisés. On a ici pour la démonstration les cercleurs le du haut avec les doubles disques, donc les disques en avant et les disques à l'arrière. Et euh, les, euh, le cercleur avec les disques en avant et les dents le lièvre à l'arrière. Donc le même principe que pour le cercleur à cage on faisait deux espacements dans un passage. Donc, d'un côté le 10 cm et de l'autre côté le 5 cm. Le cercleur du haut, la particularité, en fait, son nom vient du fait qu'il y a deux roues de profondeur à l'avant qui permettent de suivre le rang, suivre la profondeur du rang avec précision. Donc, c'est jamais parfait les rangs, il y a tout le temps là, des, des, des petites bosses ou des dépressions. Donc, le, le, le parallélogramme avec les roues de profondeur va permettre de suivre le sol avec précision pour faire un travail de précision autant en largeur par rapport au rang qu'en profondeur. Donc euh, on va venir l'ajuster pour euh, faire correspondre la profondeur des disques en avant qui vont ouvrir une petite tranchée et des dents en arrière ou encore des autres disques qui vont venir soit refermer ou soit le désherber un petit peu plus large. C'est ce qui permet d'avoir euh, la précision. C'est un cercle très intéressant qui a vraiment beaucoup d'ajustements. Euh, c'est un cercleur qui prend vraiment beaucoup de temps à ajuster. Par contre, une fois qu'il est bien ajusté, là, il fait un travail euh, à, assez précis qui va répondre aux besoins. C'est une des raisons pourquoi là, il est testé dans ce, dans ce projet-là, parce qu'il a typiquement des grandes superficies. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de vraiment bien l'ajuster pour faire un travail là, euh, assez précis. Ce qui est différent là, du cercleur à cage, qui est peu d'ajustements, mais euh, qui fait un travail là, de moins bonne qualité, disons. Donc ici, on a le cercleur à conduite avec des unités Argus. Donc, la, par la particularité du cercleur à conduite, c'est qu'on a un opérateur à l'arrière qui, en tournant le volant, va venir là, faire déplacer latéralement l'outil. C'est ce qui remplace le tracteur ventral pour avoir, là, euh, pour avoir la même précision. Là, donc euh, quand on n'a pas de tracteur à cerclage spécialisé avec les porte-outils ventrales, bien, on, a, on installe ce genre d'outils-là. Ça, ça nécessite un deuxième opérateur à l'arrière, mais ça permet d'avoir une précision qui est impossible à obtenir. Sans avoir d'opérateur ou d'outils de guidage là, sophistiqué. Donc euh, ici, euh, il est ajusté pour, euh, encore une fois, là, les deux billons, donc deux rangs, là, euh, euh, en fait 28 pouces. Et on a une série de pattes de doigts qui vont faire le travail entre, entre les billons. On a des disques qui vont permettre de renchausser les carottes ou de faire un travail sur le flanc du billon. Et à l'arrière, on a ici les, les doigts cresses qui ont été, qui ont été là, utilisés pour le renchaussage. Donc les doigts cresses on a installé un, un pivot. Pour pouvoir ajuster l'angle, pour faire, permettre un rang faut que les doigts crests soient installés à, à, à angle pour faire l'effet de ramasser la terre et de faire une accumulation sur le rang pour permettre le, le, le, le, le rang chaussage.